Euh, ok... Jouhou Arrête Aïe <rire> Oui, non mais, de toute façon, les gens, ils ont l'habitude de ne pas avoir de son sur les jeux DS. Bonjour à tous, devenu dans une Super Mario 64. DS. Il ouais, faut pour qu'il pas... Les DS, il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas de musique Non, c'est parce qu'en fait, si je mets le son du jeu, le jeu, il va bugger, en fait. Hein le son du jeu, il bug en fait. Pourquoi tu vas le dire à tour parce... Bah parce que j'ai déjà fait deux épisodes. Hum. Sinon, tu peux jouer avec la mini-carte <rire> en bas, Tu peux jouer avec la série. C'est bon, tu Bah non. Tu as le même avec lui, en vrai, là. Tu es super chou, tu hein. sur D, j'arrive un peu. là. <rire> Ça commence. Ouh. Non c'est un moche. Pourquoi je passe par eux, bon, bon Ça s'appelle des moches. Effectivement, ils enfin, sont très moches. Putain Mario euh... T'as cru, hein Je suis pas obligé de courir pour faire ça. Hein. Et normalement, ça joue avec une croix ce, deux, ce bordel. En même temps, ça fait rien. Quoi. Il se te pousse seulement en fait. Les de touche, tu perds pas d'énergie. Non, bon, heureusement. Ça, c'est la deuxième étoile. Oui. Mais. Mais c'est. <rire> Pourquoi tu peux pas les tuer avec ton cul? C'est pas avec mon cul, c'est avec ça. Les feux. Ouais, tu peux les pousser. Là. La meilleure technique, c'est de faire ça. Bon, euh. Tu viens, toi? Ah, ok. T'en as 4 en fait. Là, c'est le big boss. Euh... C'est la maman. Moche. <rire> Là, en français, en fait, avant un vent français, c'est sur la 75 Mais Maintenant, sur la DS, ça s'appelle des, euh, des des voyous. Bon. bon, alors le boss, il est hyper facile. Il y a deux étoiles, parce que normalement, c'est pas ça que je dois faire. Non, il fait plus ça. Non. Ils ont changé un truc. Au moins, toi, tu veux peut-être aller euh, au premier étage euh, ouais, parce que par un truc super dur avec des la partout et un truc qui plus De toute façon, j'ai encore des étoiles au premier niveau. J'en ai pas encore fait là-bas. Si je fais genre de niveau comme ça, Merci. pour arrêter à 12. Ouais, mais pour ce jeu, pour. Euh, comment Sinon, il y a des étoiles secrètes hein. Vers les bouts. Ouais. Mais euh, lui, il vous a tué. Hein? Mmh. Ouais, mais euh, il quelque chose sur la lumière, là? Hein? La, la lumière après qui apparaît, là? Non. C'est une pièce, là? Le deuxième. Mmh. Ah, c'est pièce rouge. Wouah! C'est facile. Le... Ah, alors, regarde! Ah oui, je mais si tu parles à Bobon, ça t'indique le son. Hein? Ouah, trop facile. Merci, bon, bah, oui, je suis parti. Ah, oui, il s'est et qu'après ça qu s'efface. Oh oui. bah, bah non, euh, faut que tu arrêtes bah. D'un coup, Tu de... ouais. Bon, bah, bon, on va chercher. Hein. <rire> bah, arrête de faire ça! Mais regarde <rire> hein. c'est pas évident au début parce que ce bouton là c'est pas vite que t'es euh, pour courir en peu. Fait. j'ai mis, mis exactement pareil que sur la DS hein bon, <rire> appuie sur A pour sauter, si ça il sur A, bah, c'est D en fait ouais. Là c'est <rire> bon je C'est bon non ah, tu vois c'est même pas moi qui faisais le bouton C'est pas moi qui faisais C'est toi hein. Ah donc là c'est moi bon. <rire> Ouf Mario il est un peu Mario fait des demi-tours ça c'est chiant par contre Ouais il hein. Ah ça, ça te montre là bah, oui, oui, oui. Oh, T'as vu crevé Passe pas par là hein. euh. Non je peux pas crever ah, ah oui, ils ont ajouté un, un, un sol. C'est plus simple Ah je suis là. Ils, vu, ils ont ajouté un truc. Ouais. Ouais, c'est beau. Bon, je suis revenu là en fait. Non, pas sens. dans l'arbre. Non, non. c'est une pièce. Qu'est-ce tu fais Tu sais faire des trucs bizarres. Non, Tu sais, tu peux faire un truc de bon Ah, mais mets-toi au bord. Viens, on recule. Non, chaud, chaud. non mais recule Qu'est-ce que tu fais Ah mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Non mais papa. Papa Mais t'es. Mais t'es qu'un. Garde-moi ça, il va là. Ce sera plus simple ici. Ah ouais. Mais là, je peux pas monter sa glisse ah, ouais. ici. Et pas te... Faut courir pour monter là. Papa Alors, Ensemble, il re... marche vite là. Non, ouais, pas plus non mais il reste appuyé sur le bouton 1, tu vas plus haut en fait. Ah oui. Il n'y a, ben, a pas une ici Là dans l'eau là Non pas dans l'eau mais ouais. dans le truc qui est, euh, rampant. Non tu peux accéder... T'es toi tu... Non tu peux y accéder. Comment tu fais pour tourner ta caméra C'est N. Ah ah ouais mais il faut courir. C'est euh, Ah ouais Non il y a, il y a des marques. Oui. Bah. Euh tu cours hein, tu cours même pas là Pourquoi se réveille Bah ouais, c'est pas ça! Euh là, t'as foncé là quand t'avais tes d'invincibilité d'instabilité. Bon, ok. Ah ouais bah là toi. Il y en a une sur le pont. Attends! Euh, Il y en a non. une là au pire. Euh, voilà, elle va te shooter dedans. Hein? Elle va te shooter dedans. Mais non, non, non, non, non. Ah non, je, je peux ramper sur le mur. Comme ça. Non, non. Non, ah, non c'est que d'abord en Saint-Charles. Euh, voilà, chier. Faut que je revienne par ici. Parce que je reviens là. Ouais, faut ouais. pas se faire dormir. Faut que je rentre. Faut que tu rentres. Euh, mais tout, c'est ça, c'est ça. Ah non, ça ne te projette pas comme dans son 64 normal. Oui, avance. Mais pourquoi tu cours pas Mais pourtant qu'est-ce qu'il a Mais tu cours avec Y. Avec Y. Non, c'est là y C'est le carré. Ah non, je suis pas obligé de te refaire. Toutes les trucs. Je vais ramasser tout ce que t'as ramassé. Après, il y a d'autres étoiles. Tu peux faire l'étoile de la cage. De la cage Oui, avec le pigeon. Non, t'as un peu T'as le cage là-haut. Regarde, je vais te montrer la pièce rouge que je voulais tout Ah mais il y en avait une là Ah non elle est plus haut Ah non, c'est la bonne ça. De quoi Elle est plus là la pièce rouge là Bah par là. <coughs> Ils nous ont bougé des pièces. Ah non, c'est une pièce comme ça qui est au-dessus de l'arme. Ouais. Ah, moi, est les... ah oui. Là, ai bon, oh, tain, merde. Bah, tu vois, elle Ah mais On m'a pas touché. Mais merde. Ouais, C'est <rire> bon, je l'ai buté, oui. Ah non la, la, la, la truc que je pensais, elle est dans là-bas, là. Dans le trou où t'es tombé. Ah mmh. ouais Il y a une place là Ouais. Ah, puis là, je peux pas plonger parce que Mario il ralentit en fait. Et puis d'autres, elle a un repop. Ben, évidemment. Je peux pas s'évader. Ah bon, ouais. Je te mets à l'endroit. Ouais, là c'est pas réveillé, tiens. Ouais, ouais t pas la case, là. Ah bah. Ah, ah, ah ouais, ouais. <coughs> Faut que ça t'arrives là-bas, Non, regarde, faut que tu te mettes au milieu. Ah, ah bah ensuite, oui, c'est vrai. Est-ce que si tu restes là-dessus, tu vas tomber là Non, non. Hop là. Tu te mettre bien tôt. au bout, je crois. Ah oui, il faut aller au bout. Ouais, voilà. Euh, ouais. Ouais, si tu touches les autres pièces normalement tu touches les oh, autres. Oh, il y a une vie qui est tombé Ouais, ça c'est chien qui t'oblige à descendre. cours vite. You. Oh. Pourquoi tu cours pas ah, mais... Oh non, faut faire tout chiant. Bien, tu peux aller te descendre là. Hein, hein Il y a une caisse rouge en bas. Quoi. Ah bon bah, où t'es tombé ta l'air l'heure? Ah ouais. Ah oui bah là, là. Ah oui bah attends oui bah je sais où il y avait le en fait je crois où ouais où t'es tombé là avec les euh, euh, les trucs qui descendent mais je crois qu'en fait la pièce rouge que je t'ai dit là derrière... une par là si on en a une par là je crois je crois que je t'ai dit oui il y en a une là dessus là ouais, ou bien tu vas chercher ça en bas et après tu remontes. là il y a pas un par en bas. Mais je crois la truc que j'avais dit en pente... Bah oui, elle est là. Elle est en bas maintenant. Voilà. la truc en pente. Mmh. Je te dis. Mais qu'est-ce que tu fais Elle est là la pièce. Mais oui, tu peux descendre par là aussi. Hein. Non Bah oui. Non, elle est pas là la pièce, elle est là-bas. De côté. Tu peux descendre là ah, bah, Complète. Attention il y a un téléporteur, oui, y Oui, un téléporteur ici, pour aller en haut. Mais. Et... Ah merde un truc. Bah d'accord Merci On va sauter dans le vide Faire, Je t'en vais un petit peu plus, les pièces rouges. Je vais voir où aller la pièce rouge en bas. Bah les poils. Dici en tout cas. Là on reste dans ce niveau. Euh.. Sinon, moi je, je passe par là des fois. Bon. Okay. C'est <coughs> peut-être plus simple, par ici. Ouais, tu vas récupérer celle qui est là. Moi yeah. ouais. ouais. ouais, t'es pareil que moi. Ok, ouais, ça, on va faire un vide, génial. C'est pas grand, on s'en fout. Euh, on, a, on a perdu trois euh, vies pour des petites pièces rouges. Après on n'est pas obligé de faire les pièces rouges, on peut faire la méthode de la cage. Avec euh, l'aigle, le oiseaux, je sais pas. Bah, les... On a ouais. Non. T'en fous du 70. pas dans le vide, Il n'y a qu'un trou, et il n'a pas eu que dans le trou, en fait. Ah non, c'est là où il est sauté. Ouais. Ah, elle est là, la pièce rouge. Ouais, elle est là. Donc, ça, c'est la pièce rouge qui était dans la pente de Donc, ça, c'est la cinquième. On s'en fout de là. Bah, voilà. Il n'y a pas de bord. Tu fait là. Aïe. Ouais, non, mais j'ai rempli de bête. Ils sont cachés ils les Ah oui une autre, étoile, une autre étoile là avec euh, Wario ici. En fait t'appuies sur un bouton et il euh, a que... Ah non c'est pas forcément Wario. T'appuies sur un bouton et, euh, et tu fais une course en fait. Avec non pas forcément avec Wario. Pour la première fois c'est pas avec Wario. Euh, tu peux faire avec Mario mais... Ah mais il y a aussi cette étoile du canon aussi. Dans le mur. Ah oui, non, mais c'est trop dur à voir, c'est l'eau. Non. non, mais c'est sera... ça. du suis à casser et monter. On est là, alors ah, N'importe quoi Ah ben non, on est revenu là ah, oui. Ah oui, je l'ai pas ramassé, ça. Me tu voulais ramasser le truc du tombe, tout à l'heure Du tombe. C'est le truc qui descend. Ouais. Non. Moi, j'ai trop l'habitude de la version 64 maintenant. C'est quoi, j'ai. Ah, tu vois, en plus, on la voit la pièce rouge. Hop là, oh, j'ai ramassé comme ça. Je <rire> sais pas quoi. Euh, comment tu as fait Elle était où euh, J'ai fait un triple au son, en fait. Regarde, en fait, elle est là. Et là, j'ai dû euh, ça sauter comme ça. Là, là, là. Mais en fait, j'ai fait un triple au pour la ramasser. J'ai fait ça. Hop ça, là. Comme ça. Six. Donc t'en avais 6, ouais. ah, il fallait juste remonter là haut et ramasser l'autre. Ouais c'était ouais, mieux passer par en bas en fait. Bon. Ah. Ouais. Bah, moi j'ai pas été au bout, j'ai eu quand même. Regarde, tu l'as Et tu t'es retombé. Non j'ai pas fait, j'ai fait ce qu'on fait. Elle ouais, ton pas en bas là. Mmh. Voilà, et euh, et les autres, ouais. je sais où sont Ils sont tout en haut. Que ouais. tu veux Hein Où t'as besoin moi Non, mais ça dans j'ai sauté d'ici, moi, quand J'ai pris un téléporteur. Oh, il est Je connais le jeu quand même. Bah, c'est bon, là, les, les, les... Ils sont là Non, ils sont après un peu. Après un peu je peux te donner mon... un bon, c'est une bosse! Mais je l'ai bien fait! Non, ils sont là! Le sprint, vas-y! Okay, non, tu vas en lancer les dernières? Bah, ouais, derrière, là-bas! Non! Faut oh. faire un monstre? Non! Ah, ouais, d'accord, j'ai un peu! Attends! Faut les arracher! Faut les sursauter à moi! Tu vas aller chercher les toiles? Faut sauter d'ici? <rire> je Allez bien. Non, non laisse-moi ramasser. Yo yo yo. Oh, you de l'air. <rire> dedans avant que tu meurs. Je vais buter tous les autres. Non <rire> Tu vas mourir, je sais. Mais non, voilà. <rire> non, Si. Yeah moi. Yeah tu veux faire le truc du hibou Oui. Bah, euh, dans l'arbre. Ouais. C'est dans le même truc que ça Oui. T'as terminé un niveau, tu vas plus là-dessus. Parce qu'en fait, start il est là. C'est trop bizarre. Fall oh ouais, to the garden, cage, ice line. C'est hyper dur, faut que tu flashes le je sais pas d'où là. Ah, après tu bois. Il est là, il, il boit <rire> aussi. Ok, j'étais dans <rire> Dans ouais, le on bruit. Le voit même pas euh, Marion Ah sinon je peux faire ça avec euh... je peux comprendre. Ah oh, ouais. <rire> je jouais. Avec la souris. Ouais, pour essayer de. Pierre tu descends. Ah ouais. oui c'est ce que j'allais dire, hein. J'avais <rire> essayé de pas sauter. Oui c'est copain... <rire> pas, tes pas copains. Pourquoi C'est parfait Non c'est l'autre. <rire> ouais parce que sur la 64 c'est l'inversé. Ah, tu vois, ah, putain, pourquoi ils ont inversé les touches pour sauter Ouais Il faut rester appuyé. Ah putain, merde en plus. <rire> il a disparu <rire> Oui C'est chiant. Hein. C'est oh, la hauteur. Ah Je suis trop Toi, tu... Ah ouais, faut aller dans le... C'est de l'autre côté. Ah merde, il toujours a... Là non. Ah oui. C'est plus simple, hein faut superviser. C'est bon. C'est bon Ouf Hier yeah. Non mais c'est tu dois descendre et euh, en bas c'est la cage. Ah, oh bon Y'a trop facile! Le de deuxième hey étoile! Normalement c'est plus dur que ça! On 164 c'est plus dur! Hein ouais! Bah ramasse-la! <rire> non mais ramasse-la! Fais <rire> pas chier! Mais... Yeah! Vas-y, je vais chercher une chute! <rire> <rire> je vais faire une pièce rouge de. Comment il se met De. La cabane, <rire> je vais faire les pièces rouges de. Euh, du niveau. Ah, t'as vu Oui, je sais, elle oui, m'a fait peur. <rire> je vais faire les pièces rouges de. du de... De niveau, de ouais, faut... de niveau de neige. Et pour ça, Je vais faire les pièces rouges du niveau de neige. Et il faut le Parce qu'il faut le boucher pour les pièces rouges. Pourquoi les bouffes Non. Il décongèle les, euh, les glaces Avec du feu. Avec du feu Oui. Je peux prendre la casquette de Mario. Oh, oh. Mais, parce que je l'ai débloqué. Oui, cool. Ouais mais si je prends la casquette je me transforme en Mario en fait. Oh, Regarde, il y a une pièce rouge là. dedans Et, et, si, et si tu tapes le pavé, tu bouffes Oh! Eh hey, non, s'il te plaît, me mange pas! Non, il bouffe le coin, moi, c'est dégueu! Et tu vois pourquoi je disais, il me faut Yoshi pour cracher du feu! Bah oh, un... ben, alors, du coup, c'est un dragon qui c'est un dinosaure, Yoshi? C'est les deux! Parce que Yoshi, je crois que c'est inspiré d'un T-Rex. Ou puis, là, il va. Bah, ça ressemble à un T-Rex, mais. C'est inspiré! Mais. Yeah. C'est tout, toi! Euh, et. Bon, là, il a un petit problème pour monter avec euh, ta grosse bouche, là! Non, c'est pas ça à cause de ça. Il y a des mains quand même. quand même. Le bain-main gueule. Merci. Est Par contre, je... Ouais, je... Et enfin... toutes les pièces sont dans des glaçons Non. Non C'est ouais, marrant celui-là. Et... Ouais, c'est celui. J'arrive oh, pas dû faire ça, putain. Ah mais si mais, euh, bon, <rire> tu, veux, euh... tu vois ouais. Ouais. Ouais, Après, c'est facile. Il euh, de, de... de Mais ouais, mais si j'ai raté Mario, j'aurais pas sûr, pu le faire. Bon, bon, bon. <rire> mais si j'ai raté Mario, j'aurais fait comment Vous dans un système là Non. non. Tu fais quoi? C'est joué! Oh On a du temps, mange-moi cette pièce rouge! <rire> J'arrête pas, tu descends un peu C'est juste pas une pièce rouge! C'est très calme! Mais il nique <rire> ta race, toi! Laisse-moi tranquille! Ah si verrait ça papa oh, putain Et j'ai pas eu mourir hein. oh. Ouais Pourquoi Parce que j'ai glissé sur un, un ponton et tout Et heureusement Yoshi il peut voler un petit peu genre comme ça Et j'ai réussi à me rattraper Ah ouais Ouais T'as besoin de prendre ça mmh. ouais. Ah oui t'as enrhumé t'as 5 Je suis déjà la cinquième pièce Ouais, je peux prendre Mario, mais je préfère pas parce que si je peux pas me rattraper avec vois ah, là il, pu... il n'avait que deux en flammes. Mmh. Oui, mmh. pour ça, j'ai pris Yoshi Si tu veux, après tu peux reprendre Mario. Oui, je... tu as vu ça, il y a eu un bug. J'en hein ai ouais, Si tu les comptes là-haut, euh... même... et si tu rentres dans le trou, c'est quoi? C'est la course. là Ouais, ah, je sais où Trop chante avec ils sont si je, je sais où il y en a. Oh la chance! Non, c'était euh, c'était fait exprès. <rire> oh putain, il <rire> y a des trous Ah oui, non, c'est une bonbon là-bas, c'est pas une pièce. <rire> putain, faut passer au bon moment avec eux. Voilà, il est mort. <rire> ah bah ben là, ce petit. Oh, oh oui! Comment? C'est, j'ai oublié qu'il y avait du vent ici. De la <rire> ah mais le vent il est mieux que dans la version 64. C'est ça, j'avais peur tout à l'heure. Mais il vais me refaire. Attends, lui les... les... il me refaire mon Là-haut, c'est juste pour. Attends, est-ce qu'il y a une pièce rouge là-bas déjà ouvrez, Non, il n'y a pas de pièce. Ah, c'est une pièce rouge là-bas ouais. Là, il y a une pièce rouge. Ça, je m'en souviens Et... bien. Mais pas attend. remonter avec lui. Si le chien fait pas des trucs bizarres. Ça passe du tout le temps. Au pire, je remonte tout le temps, en fait. Là, c'est pour remonter tout le temps, lui, en fait. Ah, il me relâche. Il me lâche un bout dans bah, le moment. Rien. Et pour remonter, là. Il me lâchait là, sur le truc du, du bonhomme de neige. Bah, rien de mais oui, une pièce rouge. Je l'oublie souvent celle-là. Elle est dangereuse. Hein. Oui, ouais, ouais, ouais. Euh... Ouais, faut monter par l'escalator les mais euh, Par contre, l'autre, la dernière, elle est Euh Ouais, je l'ai déjà récupéré Ah, attends Si, je m'en souviens Je me souviens, elle est là-bas Ah, elle flashback là Par contre, je vais passer comment là Ah ouais, je suis tombé là, j'ai glissé comme ça Et je suis remonté avec euh, le truc comme ça verras dans, dans la vidéo quand elle sera sortie ou oh. je t'ai montré là. un extrait. Ah oui, elle est là, les pièces rouges elle est juste là. Et l'étoile va bah, apparaître juste en face de moi. Ah, c'est ouais. l'épisode des pièces rouges. C'est quoi l'étoile de base normalement rendement? C'est l'étoile du non, c'est l'étoile du bonhomme de neige, je crois. Voilà pourquoi j'ai tu veux Mario. Non, je sais pas si tu peux faire Yoshi, c'est quoi après Je sais pas. Et je crois qu'il y a des étoiles qu'il faut Mario. Tu vois là j'ai pris Yoshi juste prends les pièces rouges en fait. Non mais il peut faire tous les trucs non Et Yoshi a mon point de vue. Non, ça, si t'as envie de faire ça, il faut Mario. Ouais la lumière Ouais. Tu sais quoi le... C'est euh, Mario Volant. Non, je... Attends, je va te montrer. Bah, vas-y pas, vas-y, donne Mario. Non, il va pas mourir. C'est ça, mais vu que Mario Yoshi vole pas... Euh, mais, mais ils tombe comme un pion Mais il vole pas. Ah les murs directes ouais, mais t'as ah je Non, pas, non, mais... Donc c'est pas ça qu'il faut Mario. Parce que Yoshi a pas le pouvoir de voler. Il a le pouvoir du feu, lui. Mmh. Il a la gauche. Attends, je vais te montrer. toi tu sais même bon, elle est porte. <rire> Avant, je fonçais dans le mur à côté pour euh, ouvrir les portes maintenant, je pense. Alors, en fait, ici, il y a des bouts. D'accord mais dans les bruits, il y a des pièces rouges. C'est quoi mais ça j'avais vu. C'est quoi les pièces, rouges, là les, les pièces rouges du château de Piton ou... C'est toi qui faire des pièces rouges. Là, il faut Mario pour casser les blocs, parce que Yoshi, il peut pas faire avec ça. pourquoi. Et dans les blocs, il y a un niveau. Ah. Avec des étoiles d'argent dedans. Je me souviens du jeu. Maintenant j'ai joué quand j'étais petit. à celui-là. après, j'ai dit, est-ce que toi, tu connais Mario 64 Et Elle m'a dit, ouais. C'est de parle Non. <rire> je ne dis pas là. Voilà. Mmh. Ils n'en sont rien mmh. <rire> de qui parle. Il n'y a pas de youtubeurs dans la truc Ouais, voilà. <rire> C'est pas grâce à elle. C'est grâce à mes youtubeurs en fait ainsi les youtubeurs euh, sur internet. Mais vous allez dire de qui il parle <rire> Ça vous regarde pas. <rire> bon, même si vous dites ça derrière votre écran, euh, ça vous regarde pas, qu'est-ce que je dis <rire> La famille. Là, tu veux goûter, euh, les... Non en fait, là je vais t'emmener dans un niveau que tu connais pas dans la version 64. Tu connais peut-être comme ça, ça écrit un truc bizarre, mais je pas dire. Il est pas sur un. Euh... Non. Tu te rappelles pas de ça dans mon non. cadre hein Voilà. Ah c'est l'endroit où tu sais qui a utilisé dans.. Oh ah, mais j'ai déjà vu ce truc là Tu l'as déjà vu dans un une, une, une animation ça Je sais ma... pas. de smg 4 Ah peut-être. <rire> Il y avait des tonnes d'argent à récupérer. Il a fait peur là. Ça va, on perd pas de, de point de vie. Et là, les gens là pas bah... un monde de Mario avec des trucs comme ça à, à l'endroit Non, euh, je sais pas. Là là que tu parles Ouais, c'est des sorte de ouais. Et il faut faire quoi là Ramasser les petites Non, regarde, il y a des étoiles. Ah ouais, tu peux trouver Bah, elles sont notées sur la mini-map. C'est vos points d'intérêt. Bon, pas grave. Et il faut nous aider de ce truc non. ou quoi Non. Bah, tu peux t'aider Mais des fois, ils sont dans les Goombas. Ah ouais, je trouve. Elles vous elles. On court <rire> Elle sort de nulle part Regarde. Ouh Ouais Je suis attiré dessus. Ah Il y a une étoile par là Tu vois, regarde la mini-map Elle est dans le Goomba, regarde. Celui là, celui-là Ouais. Bah bon, du coup, les Goombas, c'est quoi C'est des champignons Yeah Ouais putain, tout le monde. Et où, et où ah. non. Par contre si tu te fais toucher par un goomba ou par un boulet qui roule, tu la perds. Non, si Pas les pelles qui sont là Non, oh. parce que toi tu te fais écraser par les pelles. Ouais. <rire> fais gaffe un goomba. Tu m'as fait peur. Eh <rire> euh... oui, par les bonbons qui sortent du ciel aussi. C'est bien dans les briques Ouais ouais. Ça va être ça pour récupérer. Fais, fais gaffe, un boulet. Oh, il est ouais bon. Ouais, faut... Ah y avait. Esquivez le boulet quoi. Non tu peux le monter par au dessus. Ah y a un gourmand. Ah, ouais. ah tu cours? Ouais, ouais. Ah ouais on glisse pas là dessus? Ah non. <rire> non C'est trop bizarre. J'essaie de cacher les gueules. Ah si oula là y a un bug. Il y a un bug d'image pendant une frame. C'est une catastrophe la caméra dans ce jeu. Ouais. Alors, que euh, alors... tu peux faire ça, on ouais, hein. a carrément de l'autre côté, les autres ils sont tous au milieu. Ah, mais la caméra en fait, c'est là. Et si je monte là, ah oui, attends, non. Non, mais arrête de bouger ma caméra. <rire> non, en fait, la caméra, c'est sur le truc tactile en fait. Si je monte là, donc elle, elle là je, je tourne par là, donc ouais il suffit de suivre. Là, je vais là. Par contre, je vais là. Je tourne ta caméra. Normalement, j'arrive pas très loin. Mais pourquoi ça Ah, bah, elle est là-dedans. Ouais. Bon, il y a un beau bon bol. Ouais, et par contre, là, faudrait que tu montes sur la grille, je pense. Ouais, parce que là, ça... Ah non Ah non Putain, le bâtard Bah, ça va, j'en ai perdu une. Ouais, non, mais elle bouge. Ramasse-la, hein, elle bouge. Mais cours Mais oui. putain, remontez <rire> remonte sur toi, oui, les où <rire> tu vois, tu es de la perds quoi. Euh, si j'en ai perdu une. là Non, non, il y a une, une qui se balade là-bas. Cherchez, <rire> non, fais gaffe. Il y a le truc, là. Voilà. comment ça s'appelle ce truc? On ouais. voit rien. Tu vois, bon, sont tous au milieu. Alors. Donc, on tu dois retourner là-bas. Il y a la souris. Il est... Bah, tu dois aller monter là-bas. Oh. Bah, il bah, y, y a rien. Tu oh. si suis la souris. <rire> non mais euh, hop, si je suis la souris. Ah ouais, faut, faut bah, monter. Sur... Faut, que, faut que tu montes sur la grille. Qui est là-haut Bah pourtant il y a sont en bas. n'importe ah, quoi <rire> Bah moi j'ai les plutôt en bas. T'as alors... vu je te C'est comme ça. Oui. Tiens, y a une en bas, mais je l'avais pas vu lui! Eh Non! laisse Je vois, je C'est ça! C'est un Chucky! Bah, ok! Ah, bah, tu vois, je perds rien! Ah, si, t'as raison, il y en a une en bas! Ah, ouais, c'est Ah! J'avais pas vu celui C'est cool, les deux secrètes! Oh, Oh là là! Et hey, l'épisode va s'appeler pièces rouges et les étoiles d'argent. Oh <rire> non, mais ils sont pas là. Hein. Tu vois bien bah, sur ta... le bas. Ouais, mais tu vois sur la mini-carte ou quoi Elle ah, au milieu. Non, il y en a une là. Bah, quand tu veux pour y aller, il y a des boulets partout. <rire> tu cours Là, tu marches. Enfin, moi, mais... Ah, elle est là <rire> Entre les deux boulets là. Ah non, c'est un goupain qui, là Elle bouge Ah, c'est lui, C'est celui qui est là, lui, là Ouais, lui Tu peux sauter dessus, ou pire Elle s'en va, là elle s'en va, elle s'en va Salut, là Putain, vraiment... la pute <rire> <rire> Ah <rire> <rire> c'est ça, c'est bizarre, je crois Oh non T'es où, lui T'es derrière Ah, il vole de l'eau. Pourquoi il y en a partout là comme ça Il fait quoi lui il fait... il fait You Spin Man Regarde ce qu'il fait là <rire> Il <est cochon. rire> Il voilà. ouais. bah, y en a, a là ah, Ouais, euh, bah y'en a qu'une y a un qu'une Ah, euh, il a un il Oui, y'en a 5. Y'en 5 faut que je passe le gros truc rose là Ouais. Le gros que tu pour passer ça Ouais, bah, il est C'est la pour bon Dégage mais qu'est-ce que tu fais Et qui explique en plus Wesh T'es pas mort Tu vois C'était quoi ça C'est lui qui te jette ouais les Non Bah si Non, c'est pas lui Oh là là En fait c'est. Ils ont juste mis une bonbon volante en fait. C'est tout. T'as fait une case ça Oh là Bonjour la Gomba Qu'est-ce que tu fais là, suis... Ah tu peux monter par le pilier Il voilà. y a un pilier au milieu Gars Là-haut Gars là Ah ça va peut-être plus facile Ça peut être mort. Ils en pensaient aux... Aux... aux joueurs qui commencent à le Jouer. Pourquoi je me croise des pas comme ça Je suis bizarre <rire> Il sait plus sauter. coup des coups de poing pour monter. Après, ah si tu montes sur une grille, tu fais comment Tu me donnes des coups de poing oh, Elle est où est... Oh putain, elle est <rire> Prends-la. Bah, non, tu vois. T'es beau de faire un tour. Mais elle est là, hein Elle est pas au milieu. Elle est là, sur la grille. Yeah Et là, ça fait quoi Ça fait ça. Est une grosse étoile jaune elle est là ouais est là, la caméra elle est là il reste où elle est là il est là ouais il est en même temps je vais faire, hein. Je vais ouais. gaffe hein, si tu, tu te fais toucher tu la perds en fait il repop hein, en fait et ouais, bon. oui, goombain elle est là il reste où elle est. Ouais. Tu là tu le mets plus là Avant les trucs que je fais après ouais, ça va bullier tout. Voilà, voilà. Oui. Moi je fais les pièces rouges d'ici. Ou nos toile Ça a raté plus simple, les pièces rouges d'ici. Hein les pièces rouges d'ici, plus simple. Oui, c'est bien les bouts, non Parce que tu es les bouts. Oh, putain, il était là, lui. Ah, oui. <rire> oh, alors, bah, assez, là. Mais qu'est-ce qu'il a le sol, là Regarde à côté, là <rire> C'est parce que je suis pas une vraie déesse. Mais viens là, fils de chien, non, non, non. fils de boue. Ah, boue, ça veut dire quoi en français bon, oui. ah, T'as pas droit à les regarder dans le jeu. Tu boue ça veut dire photo ah, bon non. non. Ah y en a un qui ont pas de pièces rouge. Alors lui, je voulais pas le tuer. Il mmh. est mis dans ma trajectoire, ce con. Oh putain. Oh a... Ma yeah. <rire> oui Ah, oh, je vais faire une pause. Ah <rire> oh, non Ouh Ouais J'ai récupéré un tranquille Non Mais c'est toi, c'est parce que je suis début, et puis voilà, voilà. ça. Bon, les amis, c'est la première fois que je vais faire cette étoile, donc regardez bien, c'est une catastrophe. Je la déteste. C'est parti, mon kiki. Même si je n'en ai pas, je suis un garçon, c'est pas là. <rire> <rire> je ne suis pas ce que je dis, je dis des connes. Alors. Allez hop, une pièce. <rire> c'est terrible, c'était toi, je la fais pas. Je la déteste. <rire> bon alors, j'ai essayé, c'est bon. <rire> Mais ça marche plus ça, c'est vrai, c'est nul. tu fais un esprit <rire> oh, quand même. J'aimerais bien récupérer mon truc quand même. Enfin, une étoile. Attends. Voilà. Un je crois que t'as eu vert. Bon bref. Voilà, in the sky. Il me reste plus que ça comme étoile ici. La sixième, je sais pas c'est quoi par contre. J'ai je... jamais fait les pièces rouges ici, donc ça doit être ça. Wish. T'as vu ce qu'il a fait Mario non. <rire> Dommage. Il y a un plein de trucs avec pour entrer dans la... oui, dans... ah, je qu'il était rentré dans la pierre. <rire> N'importe quoi. Rentre <rire> dans la pierre. T'as tu sais c'est quoi les Toyo Six si. Ah, ça marche plus ça. Oh bah Mettre le carnet tout en haut et ouais. monter sur l'île. J'ai quelque mal plus. Bouge Hey, il ne fait pas de demi-tour. Je suis content. Wouh Tu okay. fais un boucan. Mmh, C'est bon. Oh C'est dégueulasse. ramasser les 5 pièces jaunes on est tu sais oh ça se contrôle pas bien ce photo hein. tu te souviens les pièces dans le, dans le, dans le ciel C'était sur la version 64. Le voile. Pourquoi que, ouais. J'aime bien couper la serre en deux. Ah, mais ouais. il y a des problèmes des fois sur l'écran. Tu vois, si tu. What the fuck ouais. Qu'est-ce qui se passe euh, en fond C'est bon, direct l'écran, je comprends bien. <rire> non, mais c'est quoi le, le fond là derrière là <rire> Wouh Il y a un problème le fond. Ah déjà. gens. Non, mais c'est bien en fait, ça fait 40 minutes qu'on joue. Mais ça dit pas qu'elle disparaît la pute. Hein? Mm -hmm. Ça fait 40 minutes qu'on joue. Mais c'est marrant avec ce jeu. Plus que tu joues, plus que tu as envie de jouer. Hein? C'était parce que toi t'as mis trois ans sur une. Alors ça, dans son 4 normal, je suis pas sûr que ça marche euh, le truc que je viens de faire. Je de faire un, un double saut, ils m'ont dit 3 secondes après. Ah, voilà. Ouais. <rire> C'est logique en tout Mais ouais, je... il s'accroche à l'envers. Il s'accroche à l'envers c'est trop bizarre après on développe Luigi. Oh. ouais est ce qu'il nous faut tous les personnages non en vrai non il nous faut juste mario et yoshi hein, pour faire de quelques étoiles et puis bon sinon les autres personnages c'est juste pour 100% s'il n'y a pas de yoshi il n'y a pas de mario et pas de mario il n'y a pas de Peach. En fait, on fait pas ça pour pitch, on fait ça pour le gâteau. Ok. Pour le gâteau. Le gâteau Oui, parce que Peach a préparé un gâteau pour Mario. Non, <rire> on fait ça pour pas pour Peach mais pour le gâteau. Elle est gentille, Elle Bah, elle un gâteau, elle est gentille. Oui, bah, elle, bah, elle est gentille, hein. dites Mario c'est un gros gars. J'allais dire, il n'y en a pas cinq mm -hmm. Il y a un musique en rigoler comme ça. Ouais, bah, ouais, je peux pas les mettre. Les... <rire> C'est trop bizarre. En fait, statistiquement, j'en ai fait 3 De quoi C'est trois. De goût. Les pièces rouges des. Oui, tu vois Pizza Wayne Queen. La truc. Euh... Tu vas encore faire des pièces rouges. Bon, ouais, bien <rire> Tu vois, normalement les pièces rouges c'est l'épisode 4 dans ma zone 4 de base, mais là c'était la revanche de euh, Robobombe mais ça a été changé pour la 6 et la 6 a été remplacée par la 7 en fait. Et pourquoi la 7, a été faite à la 6 Parce que tu peux choisir avec les de rouges en fait. Bah ben, ouais, oui Ouais c'est les pièces rouges T'as vu l'écran qu'il a fait hein Le L'écran, il a fait un truc bizarre en fait. Ah. C'est toujours un, un truc ça bizarre. Fait. Je, je me demande si c'est parce que je suis pas sur une vraie DS que le fond il plus comme ça en fait. Et tu vois pas Mario euh, Des fois on voit qu'il y un point blanc qui apparaît voilà. sur Mario Non mais je vois que sur Mario Ah bon Moi je vois que ça sans Mario Bref oui, Tu me, me je Un peu de chocolat de Ouais c'est bizarre Je me demande si c'est parce que je suis pas sur une vraie DS Comment font pour mettre un l'intérêt à l'intérieur On sait rien, non. <rire> on est pas sur la note de Tu parles, on est dans Mario là. <rire> Le mec il parle de notes à dans Mario Non mais je me demande si c'est pas parce que je suis pas sur une vraie DS que ça fait Ah c'est le de... la neige N'importe quoi la neige dans le... Des bouts dans la neige Il faut pas dans la neige, il y a de ma neige Ah Que ça fait des zones bizarres Je me demande si c'est parce que je suis pas sur une vraie DS Ouais. Oui, ça l'a refait là, là c'est le mal du goût. non ouais non là, je me rappelle, c'est ah, pas ici qu'on débloque sait c'est ici qu'on débloque Ludy en plus labyrinthe. C'est ici qu'on débloque non en plus. mais non non non non non les non mais je vais le tuer, il va dire les, les fantômes sont immortels. <rire> bah non, parce que Ghost, c'est fantôme. En gros, ouais. ça veut dire quoi bah vous, c'est leur tire en fait. Ouh. Oui, mais ça s'appelle des bouts, ça. Hein. C'est leur prénom. Ouais. Je sais pas si ça s'appelle que vous. Hein. Si. Mais si, parce que le roi bout. Le roi, c'est le roi bout. Mmh. Normalement, ça devrait être le, le roi Ghost. Ouais le roi des gosses mais tu dis ça parce que tu, tu rigoles mais, euh, mais non tu rigoles pas mais <rire> mais euh, dans ce que ça s'appelle aussi beau ouais, j'ai récupéré pourquoi il y en a un regarde regarde regarde c'est magnifique il ouais, a regarde la souris là il <rire> y a pas de, y a de trou c'est juste un bug de texture ça fait pas ça sur le vrai DS, je vous rassure avant que je que J'ai fait ces pièces. Comment t'es chanceux de un hein. Là, tu dois avoir des... Même quand même. Oui, comme ça, tu es le gros. Mais il soit... Surtout... Oh Mario, dans ce jeu, regarde-moi ça. Carrément. <rire> J'ai même pas eu besoin... Non, non, c'est une... des pièces rouges. J'ai pas eu besoin de... De faire un truc autour. <rire> C'est Mario le psychopathe. J'ai pas besoin. Mais non, mais non, je sais où sont les deux derniers là. Non, pas là. ça c'est un impératif, bordel. On va venir sur un mais... impératif. On est marre. Hein. Non, il fait que ça. Rentrer dans les portes. N'importe quoi, c'est pas là. Oui, il dit les fantômes sont immortels. Ah ah c'est ça. Transparent oh, pas vraiment là. Ah oui, et puis derrière piano. Ça t'a fait peur ou pas, piano quand t'étais plus jeune? Ouais, là-dessus. Ouais, là, Il quoi? va y avoir deux messages pour vous prier d'un. Voilà! Donc, j'ai tué tous les bouts de la zone et du coup, il y avait le big poux. Faut pas le mettre dans la lumière Non, c'est dans le Witcher champ. Wesh, j'ai rebondi dessus. <rire> ah, j'en ai marre de ces zooms. Ça met la tête à Mario à plat. Ah, ouais, à... ouais. Mais wesh, je rebondis. <rire> non, tu crois Il l'a aplati. <rire> Je l'ai aplatir. Je ça monte. C'est que moi, j'en ai pas besoin. En plus, on est en octobre. El Isriol ici Ouais c'est marqué <rire> Il y avait une remarque comme quoi El Isriol ça correspondait à, à, à Luigi Oui Parce que Luigi était né en... Hein, mort... mort en 2401 En 2401 Ah faut pas le retrouver. Vous quoi C'est il c'est le débout de l'humanité. Ah, tu as dit qu'il y avait un manège Mais Je sais qu'il y a un manège. Tu prends pas envie un... de pleurer Il y a encore un projet de texture, ouais. il y avait une ligne jaune. Il Il y a une casquette Coochie, c'est quoi Pour me donner Non, c'est une... parce que je suis un émulateur, je suis pas une vraie DS. casquette de l'outil c'est qu'elle salle le papo hein. j'arrive ma gros ah d'accord là ah, vous pouvez déjeuner ah pas. oui, puis il y a même des livres qui vont claqué dans la gueule et tout. Euh... Ah Luigi ouais, as un... Ah oui, tu te transformes en Luigi. Luigi a une bonne Mario normalement. Bon. Du coup, je peux devenir invisible et faire un peu juste l'aspect.